Déjà, je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté ma, mon invitation avec plaisir euh, c'est super sympa vraiment euh, bon alors euh, je suis tombé un petit peu euh, j'ai fait ta connaissance un petit peu par hasard euh, grâce à Jedi et, euh, et François mmh. euh, j'ai trouvé vraiment euh, intéressant ton parcours et euh, bah, ça m'a tout de suite euh, fait -il, quoi je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça pourrait inspirer euh, du monde et puis c'est vrai aussi que euh, tu as, as quand même un parcours qui est assez atypique. Donc euh, voilà, je me, je me suis lancé, je me suis dit, bon allez, euh, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Moi, ce qui, qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment tu es, tu, tu as, parce que tu es passé, j'imagine, tu travaillais pour une entreprise, euh, tu étais un salarié, et puis maintenant, euh, tu es carrément euh, euh, sur une autre, une autre stratosphère où tu travailles pour toi, euh, où tu, voilà, tu gagnes ta vie euh, seul et pas bah, par l'intermédiaire de l'entreprise. Donc, tu es complètement en valeur. Et c'est surtout l'activité que tu fais qui est vraiment euh, très particulière euh, que je trouve voilà, super intéressante. Quoi. Donc, voilà. Et là, et cette transition, comment ça s'est passé Comment euh, t'en es arrivé là Écoute, alors moi, en fait, j'ai euh, eu la chance de jamais en fait, euh, passer par la case de salarié. J'ai jamais été ah, vraiment okay. salarié parce que j'ai commencé okay. très très jeune. Donc en fait, j'ai commencé quand j'étais encore étudiant euh, pendant mes études. Alors j'ai fait une école d'ingénieur, ça me plaisait pas bien. du tout Dans les études d'ingénieur. Je n'étais pas heureux là-dedans euh, du tout. Et ouais. donc plutôt que d'écouter euh, les cours, euh, mmh. je montais des business. Et donc donc euh, okay. voilà, j'ai commencé vraiment très très jeune et, et ce qui fait que pendant cinq ans d'école, alors enfin moi j'ai fait six ans d'école, mais disons pendant surtout les trois dernières années. Euh, je montais des business, j'étais déjà entrepreneur. Et donc, quand je suis sorti, quand j'ai été diplômé trois ans plus tard, à 23 ans, au lieu d'aller trouver un boulot, j'ai directement commencé à, à, à, à travailler dans mes propres business que j'avais montés. Parce que je ne partais pas de zéro, parce que je les avais montés dans les années précédentes. Alors, ça ne veut pas dire que je gagnais l'équivalent d'un salaire d'un ingénieur. Je gagnais rien du tout, très très mal ma vie. Mais euh, j'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient financièrement pendant mes études et qui m'ont dit bah, « écoute, pendant euh, encore un an ou deux après tes études, si tu veux, pour te lancer, on veut bien te soutenir encore financièrement pour que euh, tu aies simplement de quoi vivre. Alors, tu n'es pas du tout dans le luxe, c'est simplement euh, le minimum, quoi, quelques centaines ouais, voilà. d'euros de par mois, euh, pour que je puisse continuer à me consacrer à ces projets-là à plein temps et de ne pas être obligé d'aller chercher euh, un job directement, okay. ce qui veut dire que j'aurais relayé mes projets au soir, au week-end, etc. Donc, j'ai eu une chance hein, inouïe. Je sais que tout le monde n'a pas des parents qui peuvent faire ça, c'est certain. Mm. Ah, J'avais mmh. proposé donc évidemment, mmh. je leur ai dit oui, évidemment, je, je veux continuer à travailler sur mes projets. C'est ça qui m'a aidé. Génial. Super, donc après, euh, après en fait, donc tu crées des business. Quand tu dis tu crées des business, euh, c'est quoi C'est euh, du, du, du, du, du, du Shopify du, de, Comment tu Oh là là, non, il n'y avait quoi. pas Shopify à l'époque. Alors ça m'aurait bien bien arrangé d'ailleurs. Euh, <rire> J'ai créé euh, essentiellement deux business pendant que j'étais en école. Euh, un business que j'ai créé en premier et euh, qui était euh, vraiment mon business historique sur lequel j'ai bossé pendant quatre ou cinq ans, c'était euh, un site internet de vente de vin, une marketplace. Euh, okay. En fait, c'était l'idée de vendre du vin sur Internet, mais sans moi posséder le vin. Un peu comme ce que faisait Amazon. Hein, j'avais vu Amazon, j'avais Bezos, etc. Et je me suis dit, bah, il y a tous ces vignerons français qui ont du vin. Euh, moi, je n'ai pas besoin de l'avoir, le, de le, de d'avoir un stock. Donc, j'ai créé une plateforme en ligne où les clients pouvaient commander. La commande arrivait directement chez le vigneron. Le vigneron expédiait directement le vin chez le client. Et moi, j'étais simplement la plateforme au passage et je prenais simplement une commission. Donc, c'était sympa. Mon, mon entreprise, c'était un ordinateur portable et c'est tout. Je n'avais pas d'entrepôt, de, de, euh, de, de, etc., etc. Donc, ça, c'était le premier business que j'ai créé pendant les, les études, que j'ai continué après mes études et euh, que j'ai fini par revendre euh, mmh. au bout de 4 ou 5 ans. Et okay. puis, euh, pendant que j'étais étudiant, j'ai créé un deuxième business euh, euh, du fait de mon école. C'était assez rigolo. Un jour, je vais voir la responsable communication de mon école et euh, elle m'explique qu'en fait, il paye quelqu'un euh, un community manager. Donc, on était okay. en 2011, 2010 peut-être. Donc, c'était vraiment le début des réseaux sociaux. Il paye un community manager. Elle me dit qu'elle le paye, je ne sais plus, peut-être 200 euros par mois. Euh, et je vais un petit peu voir le compte Facebook de l'école et le compte Twitter mmh. et je vois que le gars, il fait rien. Tous les mois, il empoche ses 200 euros, mais il poste pas. Et donc, moi, la Respo.com, je la connaissais, elle était sympa et je lui dis, bah, attends, euh, moi, je les veux bien les 200 euros par mois et moi, je vais faire du bon boulot parce que là, il regarde, il fait rien, le gars, il est nul. Alors, je me suis pas fait un ami, hein, ce gars-là, je l'ai fait ouais, ouais. euh, cool. mais elle m'a dit, ok, bah, je te donne le contrat. Et donc, en fait… J'ai eu le déclic, je me suis dit, mais les entreprises, elles seraient prêtes à payer de, comme ça, une petite somme, tu vois, pour une entreprise, 200 euros par mois pour avoir les réseaux sociaux. Et donc, j'ai créé ce business-là pendant que j'étais étudiant. Et donc, j'ai eu un moment, alors moi, je faisais payer 300 euros par mois. Et si tu veux, à un moment, j'ai eu jusqu'à 10 clients en même temps. Donc, je gagnais 3 000 euros par mois alors que j'étais étudiant. Et pour ne pas, pas me prendre la tête, j'avais embauché un stagiaire que je payais, je crois que c'était 500 euros par mois, qui faisait tout le boulot à ma place moi j'allais en cours et puis j'empochais la différence je me payais 500 je gagnais 3000 je gardais 2500 dans ma poche okay. <rire> et, euh, et, et moi je gérais simplement le stagiaire tu vois une heure par jour même pas voilà ouais. donc euh, euh, voilà les, les deux business principaux que j'ai fait pendant que j'étais pendant que j'étais étudiant d'accord d'accord ok donc, ouais, donc je veux dire c'était déjà déjà euh, prédestiné à à, à à surfer sur sur, sur la vague du, du l'entrepreneuriat et puis la création de business et, euh, et des projets. Euh, ouais, ouais, non, Prédestiné, je ne sais pas. Moi, ça me passionnait. Ça me passionne toujours. Ce qui m'a toujours passionné, mmh. c'est l'entrepreneuriat, mmh. euh, les business. Alors, moi, j'ai commencé avant, hein, j'ai commencé à 13 ans euh, mmh. à créer des sites internet en HTML. Donc, euh, voilà. Mmh. Oui, ça, c'est quelque chose qui m'a mmh. toujours passionné. Et donc, euh, c'est vrai que comme je m'ennuyais à l'école, bah, ça, ça créer des business, ça me... Ah, bah ouais, c'est super. Non, mais c'est génial. Non, parce que c'est vrai que le, le, le problème qu'il y a euh, notamment pour euh, enfin, je sais pas quelle vision t'en as hein, euh, euh, mais en tout cas j on a on a vraiment au niveau de tout ce qui est éducation financière les les les, les Français en particulier euh, on a un gros euh, un gros problème de ce côté là on, on, on ne sait pas faire travailler notre argent on ne sait pas comment investir on ne sait pas faire fortifier en fait, on travaille, on, on, est, on est tous dans le mode, je travaille pour de l'argent. Donc, j'échange du temps autour de l'argent. Mais aucunement, euh, tu, tu entends des personnes, euh, tout, tout, enfin, je veux dire, toutes classes euh, confondues, hein, te dire, ben non, moi, je, je fais travailler l'argent pour moi. Tout à fait. Ça, c'est hein, euh, l'expression, comme est tu l'as dit, c'est elle elle est, est exactement comme ça que je l'ai dit moi aussi. C'est faire travailler son argent pour soi. Parce qu'en fait… Il n'y a rien de plus utile pour créer de l'argent que l'argent. Les gens, effectivement, on pense que pour créer de l'argent, il faut travailler. En fait, pour créer de l'argent, il faut de l'argent. Et il suffit de faire les calculs. Hein. Si tu as, euh, si as 100 millions d'euros, alors personne n'a 100 millions d'euros justement, mais si tu as 100 millions d'euros, tu les places sur un compte bancaire rémunéré à 1 par an et tous les ans, tu as 1 million d'euros. Et avec un million d'euros, tu peux vivre. Euh, tu as largement de quoi hein Tu divises par 12, et ça fait euh, ah ouais. pas quoi, 80 000 euros par mois. Ah. Et euh, tu es tranquille. Et tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as besoin de rien. Es, c'est juste ton argent qui te crée de l'argent. Alors, effectivement, ce que tu as dit également, que, avec lequel je suis complètement d'accord, c'est qu'on n'a pas d'éducation financière en France. Alors, il y a peu de pays, de toute façon, qui enseignent l'éducation financière. Mais je pense que la France, c'est encore pire. Parce qu'en France, tu le sais très bien l'argent, c'est sale, l'argent, c'est tabou, euh, les riches, c'est pas bien. On a cette mentalité en France, en fait, que si quelqu'un est riche, il est devenu riche en volant de l'argent aux autres, en, en, en, en prenant de l'argent pour les autres, alors qu'en fait, c'est complètement faux. En général, les gens qui deviennent riches, ils deviennent riches en enrichissant les autres. Par exemple, euh, Bernard Arnault, le, le, le Français le plus riche, est riche, mais il a enrichi énormément de monde tous les employés qui travaillent chez lui et qui sont pour la plupart bien payés, pas tous, il y en a qui sont moins bien payés, ah ouais. bien payés. il a investi tous ses actionnaires qui croient en lui depuis des années. Donc, il a rendu beaucoup d'autres personnes riches et lui-même, il est riche. Mais en France, il est mal vu. Donc, c'est compliqué, si tu veux, d'avoir une éducation financière quand on dit l'argent, c'est sale, l'argent, c'est pas bien. Et, et investir, du coup, la conclusion, c'est qu'investir, c'est presque sale et pas bien parce que investir c'est justement gagner de l'argent sans travailler. Et en France, à cette mentalité, disons, un peu de gauche, entre guillemets. Ça dépasse ah ouais. la politique. Mais euh, qu'il faut travailler dur, il faut suer pour gagner de l'argent. Et que si tu gagnes de l'argent sans rien faire, donc par exemple en investissant, c'est que tu es un salaud. Mmh. Donc, moi, je le dis. Hein, moi, je suis un investisseur, donc moi, bien sûr. Non, je parlais que dire, moi, je suis un salaud. <rire> non, ah non, quand même pas. Je ne pense pas. Je pense pas être un salaud. Ah ben non, mais ben non, attends. Euh, euh, ah ben non. Mais moi, je suis un investisseur. Donc, je le dis, je gagne de l'argent. Euh, mmh. sans rien faire, j'ai mon argent qui travaille pour moi alors c'est pas, euh, j'ai aussi un travail évidemment mais ah, oui. il y a une partie de mon argent qui est placée qui travaille pour moi sans que je fasse rien et, mais c'est normal, c'est très bien et, et, et voilà, je pense qu'on devrait euh, dédramatiser euh, l'investissement en France c'est ça, c'est ça et puis changer le rapport à l'argent euh, je ne sais pas euh, quelle quel, quel idée tu en as, quelle vision tu en as mais d'une personne à l'autre hein, ne serait-ce que dans, dans votre entourage, tu t'aperçois bien que tu ne tu peux pas dire toutes les mêmes choses quand tu parles d'argent avec, euh, avec tes parents, avec, euh, avec un cousin, avec euh, euh, un pote. Ça ne va pas du tout être de la même façon. De, de... C'est-à-dire que euh, c'est ça, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est quand même assez au cas par cas cette histoire de rapport à l'argent et, euh, et c'est peut-être effectivement comme tu disais, il y a le côté tabou le côté euh, sale, le côté magouille aussi, tu sais euh, euh, pour qu'il ait pu obtenir euh, s'acheter cette si belle euh, voiture c'est que il a forcément magouillé ou trafiqué ou euh, euh, comme on il a fait des on, choses on, illégales etc. ça, voilà. ah. on, on tombe tout de suite dans l'illégalité un petit peu comme le bitcoin quand on disait que c'était pour blanchir euh, euh, de l'argent, ou que euh, c'est l'argent de la mafia, ou que sais-je encore. Et il n'y a que là, que tout récemment, que ça y est, monsieur et madame tout le monde, en France, hein, je parle, commencent sérieusement à s'y intéresser et se rendent compte ah ben mince, alors, ben, si j'avais su, euh, j'aurais acheté des bitcoins, euh, des, et puis là, j'aurais été à l'aise. Ben ouais, mais bon, euh, c'est ça, c'est ça, c'est vrai que c'est difficile de casser. Euh, euh, bah, ça fait des, des décennies des décennies qu'on est sur cette euh, ligne là, sur cette mentalité et tu vois, je trouve fait... que euh, alors, je n'ai pas la solution toute trouvée mais en tout cas, je trouve que ce qu'on fait là toi et moi, et ce que moi je fais depuis des années et toi, et toi aussi, euh, de créer du contenu euh, qui va être accessible sur internet gratuitement oui. euh, et ben, ça ça, ça participe de, de, ouais. de, de changement, parce qu'en fait, fait les gens, ils apprennent ça où comment on s'éduque euh, et principalement dans, ta, dans, dans sa famille et à l'école. Mmh. Et ça, il n'y avait que ça, et éventuellement dans son entourage professionnel. Mais maintenant, il y a une autre catégorie, c'est sur Internet, en regardant des vidéos. Moi, j'ai appris énormément de choses, beaucoup plus de choses sur Internet qu'à qu l'école, tu vois. Ouais. Enfin, beaucoup plus, je ne sais pas, mais beaucoup plus de choses utiles en tout cas pour mon ah métier oui, carrément. Et donc, carrément. Euh, voilà, créer du contenu, discuter de ça, dire l'argent, c'est pas sale, l'argent, c'est une réalité. Euh, mmh. euh, l'argent, c'est aussi… Un, un moyen l'argent ça peut être quelque chose de très très beau euh, qui peut te permettre de euh, de, de soutenir des associations euh, qui te tiennent à cœur de donner d'être généreux avec les gens que tu aimes donc l'argent c'est pas forcément sale euh, euh, moi je suis euh, je pense que enfin tu vois je suis beaucoup plus généreux euh, que ce soit avec mes proches euh, euh, ou avec avec des associations qui me tiennent à cœur depuis que j'ai de l'argent parce que je peux le faire quand j'avais pas d'argent ben, je pouvais rien faire donc voilà aujourd'hui je fais je fais des cadeaux encore une fois, des associations qui me tiennent à cœur je donne beaucoup à des associations, etc. et je peux le faire grâce à l'argent et ce n'est pas sale, au contraire, je suis heureux de pouvoir le faire et c'est ah ben parce ouais. que j'ai gagné de l'argent que je peux faire ça c'est clair. clair donc du coup, maintenant euh, tu en, en es arrivé où alors dans, dans, dans, dans, ton, dans ton ascension euh, hein euh, ouais, alors, euh, ce n'est que le début presque... non parce que, attends, excuse-moi hein, mais il y a quand même un truc qui est super qui est vraiment super important, oui. c'est ton ouverture sur, alors déjà tu parles anglais, mm. euh, et euh, ton ouverture sur le, le, les affaires euh, de, des États-Unis, enfin le business euh, aussi euh, par rapport au continent américain. Oui. Parce que c'est une toute autre dimension. Et euh, c'est vrai que ça, quand on y pense, euh, bah, moi je suis sur ma petite île un peu loin de tout. Euh, quand on s'imagine tout ça, on se fait des idées. Et c'est vrai qu'il y a un côté qui fait un peu peur. Euh, alors déjà, il y a la maîtrise de la langue, ça c'est sûr. Euh, c'est quand même une, une, une certaine barrière. Mais euh, la, le, le business, le, la mentalité, le mindset qu'ont qu les anglo-saxons en règle générale, hein, mais plus particulièrement les Américains quand même. Euh, voilà, il y, a, il y a ce côté business. On fait du business pour du business. Et euh, euh, voilà, donc le petit Frenchie... Euh, euh, qui débarque là avec euh, toutes ces les casseroles et toutes ces, euh, voilà, les petites idées quand même assez arrêtées. Euh, je sais pas comment, euh, bon, a priori, c'est vrai que tu, tu as l'air de devenir d'une famille quand même assez ouverte, mais euh, bon, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et puis, euh, voilà, je, donc, je suis vraiment aussi euh, euh, admiratif de te de, de, de, de voir que euh, tu as pu réussir non seulement à pénétrer euh, le marché américain, tu as réussi à, à créer des connexions avec des américains. Donc euh, avec aussi euh, ces, ces connexions pour, pour te permettent d'avoir des informations euh, importantes qui peuvent aussi te, te, te donner des opportunités euh, supplémentaires, j'imagine. Alors il y a, voilà, il y a quand même tout un, tout un schéma derrière qui, qui quand même intéressant quoi, et qui n'est euh, pas donné à tout le monde. Quoi. Écoute, euh, euh, c'est vrai que ce n'était pas facile euh, et, et ça ne s'est pas fait en un jour, ça c'est sûr. Alors pour redonner un peu de contexte pour euh, euh, les gens qui nous regardent, qui ont plus ou moins d'informations sur, sur ce que je fais, euh, ce, que, ce dont tu parles sur les États-Unis, c'est que j'ai donc créé euh, un club d'investissement qui propose mmh. d'investir tous ensemble dans des startups de la Silicon Valley. Donc, on se réunit avec des Français, on est tous français ou francophones et on a investi tous ensemble dans des startups de la Silicon Valley. Effectivement, moi, j'ai accès à ces startups-là. Alors, quand je te dis que ça ne s'est pas fait en un jour, c'est que déjà, quand j'ai commencé ce groupe, j'ai commencé avec des startups françaises. Mm -hmm. Au début, je l'ai fait en France. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais investir dans les meilleures startups du monde. Où sont les meilleures startups du monde Elles sont dans la Silicon Valley. Et j'ai voulu aller aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Effectivement, j'ai la chance de très bien parler anglais. Euh, J'étais toujours bon à l'école en anglais. Et puis, euh, j'ai pas mal voyagé. Euh, mes parents euh, voilà, m'ont pas mal emmené voyager et m'ont même envoyé voyager. Même quand j'étais jeune, par exemple, pour te donner un exemple, quand j'avais 13 ou 14 ans, euh, je partais l'été en Angleterre tout seul euh, dans non. une famille. Euh, et en fait, euh, c'était une famille où j'apprenais l'anglais. C'est une famille où, en général, la mère était prof d'anglais. Et donc, euh, tous les matins, j'étais euh, euh, chez eux pendant un mois. Et tous les matins, j'avais deux heures de cours d'anglais avec directement la, la, la, la mère, en général, la, voilà, de la maison. Et puis, euh, j'avais l'après-midi des activités, du sport, etc. etc. Mmh. Et j'ai fait ça trois, quatre années de suite. Et puis, euh, je te donne un autre exemple. Quand j'avais 19 ans, je suis parti tout seul à Hong Kong pendant deux mois et demi, trois mois, euh, en stage, voilà, à l'autre bout de la planète. Euh, je ne connaissais rien ni personne. Euh, j'ai débarqué comme ça, voilà. ce qui n'est pas ah. exceptionnel, hein, plein de gens de fond, mais ah. euh, oui, ça te montre que bon, voilà, bon. j'avais cette, cette envie. Euh, j'avais pas peur d'aller à la découverte, etc. Et je parlais bien anglais. Donc j'avais déjà été beaucoup aux États-Unis, je connaissais bien. Et donc je débarque à San Francisco. Et l'autre chose, qui… donc j'avais pas peur, je parlais bien anglais, ça, ça m'a beaucoup aidé. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que justement je partais pas de zéro. C'est-à-dire que je pense pas que j'aurais pu créer un club tout de suite pour investir aux US parce que ils m'auraient pas cru, j'aurais pas été crédible. Mais là j'ai débarqué et je leur ai dit bah en fait. Enfin, les gens que je rencontrais, je leur disais, mais moi, j'ai déjà ce club en France. On investit déjà. Et maintenant, je voudrais faire la même chose, mais aux États-Unis. Sous-entendu, j'ai déjà l'argent, j'ai déjà le fonctionnement, etc. À l'époque, on faisait des investissements à peu près de 100, 150 000 euros, ce okay. qui est beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à 1 million d'euros, mais euh, quand même pas rien, tu vois. 100 000, 150 000, ah. à, ah. à des petites sommes. Ah, et, et donc, euh, quand j'ai débarqué aux États-Unis et que je leur ai dit, ben, en fait, moi, j'ai de l'argent, j'ai 100 000, 150 000 euros ou dollars, euh, qui sont là, prêts à vous donner, à, à, voilà, je, je veux les investir dans des projets américains parce que je partais pas de zéro, parce que j'avais déjà construit ça en France. Et bien, euh, euh, là, ça m'a un petit peu aidé en termes de crédibilité. C'est plus facile, même si au début, c'était encore une fois difficile. J'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, vraiment super, qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, etc., etc. Et puis après, une fois que la machine était enclenchée, si tu veux, petit à petit, alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait l'investissement, c'était quelqu'un qui m'avait présenté un entrepreneur et il me l'avait présenté un peu comme ça. Et puis, quand je lui ai écrit, je lui ai dit C'est bon, le deal est fait, on a investi. Il a rappelé l'entrepreneur, il lui a dit Mais c'est bon Il dit Oui, oui, c'est bon. Il dit Mais tu as reçu l'argent Il dit Oui, oui. Il dit Mais il est sur ton compte, tu l il l'a bien envoyé. Oui, oui. Il y croyait même pas. tu vois. Il me l'avait présenté, mais je disais ouais, ah ouais. Ça ne marchera jamais, il ne va pas y arriver, etc. Et une fois qu'il a compris, il a dit Ok, euh, l'argent, il est là, il est sur le compte, ça a bien fonctionné. Et eh bien, forcément, ça a débloqué, si tu veux, en termes de crédibilité. Il a, il a dit, OK, c'est bon, ce gars-là, il a dit qu'il le faisait, il l'a fait, donc je peux compter sur lui. Et euh, voilà, ça s'est fait comme ça petit à petit. Et puis maintenant, ah ouais. euh, bah, il y a plus de 12 millions de dollars investis. Donc, évidemment, euh, toutes les boîtes se connaissent. Je suis euh, impliqué dans l'écosystème, etc. Donc, maintenant, je, voilà, quand je débarque, en général, les gens me disent, j'ai déjà entendu parler de toi, etc. etc. mais encore une fois, ça s'est fait sur euh, oui, oui. Les, deux, trois les trois dernières années. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, ça t'a pris… Euh... Voilà, pour arriver là où tu es là, euh, bon, grosso modo, euh, on, on va dire à peu près 5 ans. Quoi. En fait, il y, y a plusieurs choses. Euh, ça pris quatre, m'a pris… Ma boîte, mon club d'investissement, ça m'a pris quatre ans. Donc, euh, les deux premières années étaient très… Il très, n'y euh, avait pas grand-chose. Et puis, c'est okay. à partir de la deuxième année où ça s'est mis à décoller. Mais avant ça, pendant huit ans, j'étais un entrepreneur fauché, un entrepreneur raté sur plein d'autres sujets, plein d'autres boîtes. Les deux boîtes dont je t'ai parlé quand j'étais étudiant… Euh, même ma boîte de vin que j'ai revendue, mais ce n'était pas une très grosse vente, c'était une petite vente. Et après, mmh. j'ai créé encore d'autres business, plein d'autres. Euh, et à chaque fois, ça marchait un petit peu, mais pas trop. Ça vivotait. Je gagnais mmh. juste de quoi survivre, mais pas… Mmh. Y avait pas voilà. Donc, d'un côté, tu peux dire, bah, ça m'a pris 4 ans, mais en réalité, ça m'a pris 12 ans. Les 8 ans de galère plus les 4 ans de succès. Je n'aurais pas mmh. pu faire ce que je fais là si je n'avais pas eu d'abord euh, les 8 années où j'ai galéré comme… Euh, comme, euh, comme un entrepreneur. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Ah ouais. ah c'est génial, génial. Et euh, tu es, es déjà venu aux Antilles Oui, plusieurs fois. bien sûr. Oui Plutôt Martinique, Guadeloupe euh... Les deux. Les deux ouais. Ok. Alors euh... C'est quoi, euh, poker balance plus euh, sur, sur laquelle la Écoute, la dernière, euh, alors en Guadeloupe, je n'ai pas été depuis euh, très longtemps, depuis que, depuis que j'étais ouais. jeune, donc j'en ai, ai pas un souvenir énorme. Par contre, j'étais en Martinique yeah. en 2020, il n'y a, y a pas longtemps du tout. Euh, oh, merde, et, euh, oh, merde. Ouais. On aurait pu se faire ça en direct. <rire> oui, on aurait pu se faire ça en direct. Voilà. Et, et, et ouais, ouais j'ai adoré la Martinique, c'est génial, super sympa. Ah, c'est cool. magnifique. J'avais euh, un, un, une maison magnifique à un endroit que tu connais qui s'appelle le Diamant. J'avais en fait la vue directement depuis chez moi. C'était super beau. J'étais très très bien. C'était un très bon moment. Très bon moment. Écoute, en tout cas, la prochaine fois, n'hésite pas. Si tu passes par là, on se passe le petit poche, le petit bout d'un coup de Avec la tisane de oui, et tout ce qu'il faut. Avec grand plaisir. Excellent, excellent. Ok, d'accord. Donc, euh, donc effectivement, oui. Donc maintenant, en fait, tu es en là, en fait, tu es en train de, j'imagine, tu es dans la phase d'optimisation, euh, euh, délégation, euh, pour essayer de te dégager le maximum de temps, ou alors tu es toujours la tête dans le bidon, non. à être à l'affût. Comment ça comment Ni l'un ni l'autre. En fait, ah. euh, euh, cette phase délégation/optimisation, je l'ai, ouais. ça, y est, je l'ai terminée. Elle est faite. Okay. Donc aujourd'hui, euh, le truc tourne quasiment sans moi. J'ai plus besoin de, plus besoin, Enfin, je continue de, de m'y impliquer, hein, euh, Mais euh, j'ai gardé les fonctions les plus essentielles, notamment la sélection des startups. C'est vraiment ouais. ça euh, le plus important, c'est la, la sélection des, des meilleures startups. Euh, Donc mais avec en fait, le projet, etc. Voir euh, si le si, truc tient bien la route pour pouvoir. Investir. ou euh, penser à autre. Euh, Exactement. Pour te donner une idée, j'analyse à peu près 3000 dossiers de start-up par an et j'en sélectionne 15. Donc, euh, il y en a 2985 qui vont à la poubelle. Donc, il y a un gros, gros travail de sélection. Alors, pas maintenant, justement, c'est plus moi qui analyse les 3000 puisqu'il y a beaucoup de déchets. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle et j'analyse que ceux qui, sont vraiment, qui, qui franchissent déjà un certain seuil, des certains paliers, etc., des certains filtres. Pour justement gagner du temps. Mais donc en 2020, en fait, euh, avec le confinement, le Covid, etc., à partir de mars 2020, j'ai eu vraiment une grosse, grosse, grosse montée en puissance du club Léonis Investissement. Et donc, euh, j'ai été obligé d'automatiser, de déléguer, etc. J'ai recruté, euh, j'ai cinq personnes maintenant qui travaillent pour moi. Euh, euh, j'ai été obligé parce que tout seul, je n'arrivais pas. Quoi. Donc, euh, euh, et, et voilà, donc ça, c'est fait, c'est derrière moi. Et donc, je continue à gérer essentiellement. Le, le, les, les startups, Et puis je fais plein d'autres choses, je continue à créer du contenu sur YouTube, euh, je continue à recruter des nouveaux membres, etc. etc. Mais euh, voilà, je ne suis, suis plus dans la phase de délégation, alors je continue à améliorer, à déléguer toujours plus, etc. Mais grosso modo, c est, c est, ça, tourne, ça tourne quasiment sans moi, enfin, ça ne tourne pas sans moi, mais ça tourne euh, sans que ça me prenne trop de temps, sans que je passe 12 heures ça. par jour dessus. Voilà. C'est ça. C'est ça, donc du coup... Euh... Ça te permet de, voilà, de, de, de, de dégager euh, du temps pour, euh, pour euh, s'occuper de toi, de, des tiens, de, de la famille, de la manière, parce que l'air de rien, euh, c'est bien de cravacher euh, tout ça. Et à un moment donné, il faut aussi euh, penser à soi, entre guillemets, euh, sans personne. Quoi. Tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que euh, je pense que ça aussi, tu vois, c'est une certaine différence euh, que nous avons euh, avec les Anglo-Saxons notamment les Américains qui euh, ben je j'en fréquente fait pas tous les jours hein mais le le peu le, le peu que j'ai eu euh, comme relation avec euh, avec euh, des, des Américains ou euh, qui qu'est-ce que j'ai dans, dans dans mon réseau ouais suis plutôt des Américains j'ai quelques Irlandais euh, bon c'est plutôt des Américains et c'est vrai qu'ils, euh, je trouve qu'ils sont dedans, dedans, complètement dedans, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent du temps vraiment pour eux et pour leur famille et passer du temps, tu sais, ce côté-là, où on, on profite de la vie, entre guillemets. Il ouais. y a ce ah, côté business sans fin, tu sais. C'est euh, vrai. Montez, monter, monter. monter. C'est vrai que les Français, on, on, a, on, on aime profiter de la vie. Hein. C'est connu, c'est dans notre culture, l'art de vivre, l'art de la table, mm -hmm. etc. Alors, il y a des Américains, notamment moi, je, je, je rencontre beaucoup de, de Californiens. Et donc, en Californie, c'est plus aussi le, le, la belle vie. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la culture du boulot, boulot, boulot. Euh, pour te répondre, oui, bien sûr, je prends du temps. Pour mes proches, pour moi, euh, je fais du sport, je lis beaucoup. Je lis 52 livres par an euh, et oh, je pense que ça ouais. fait partie de, de mon ouais. travail, de, de, de, de réfléchir, ah, oui. de, tu vois, de, voilà, de, euh, je fais du sport, etc. Euh, et je prends du temps pour les miens. Après, euh, je continue à travailler. Hein. Je, je travaille tous les jours euh, des, des journées normales, tu vois, de, de, de 9h à 18h. Voilà, je, je, je me la coule pas douce. Euh, mais euh, l'idée, c'est effectivement de pouvoir dégager du temps pour euh, travailler sur la suite, pour améliorer. Le club Léonis Investissement, il, il a été en permanence depuis quatre ans une évolution. Euh, ce n'est jamais la même chose et je rajoute toujours des choses. Il y a toujours plus de services, plus de fonctionnalités, des meilleurs investissements, les choses qui changent, qui évoluent, etc. Donc, je mets quelque chose en place, puis après, effectivement, je l'automatise ou je le délègue et moi, je passe à la suite. Et la suite, ce n'est pas le projet suivant. En général, c'est Léonis Investissement. Alors, il se trouve que euh, là, pendant quelques mois, j'ai exploré, un autre projet potentiel qui serait euh, en, en concomitant avec avec le unis investissement euh, euh, qui, qui, qui allait avec euh, et finalement tu vois après l'avoir exploré bah, je ne vais pas donner suite et c'est pas grave ça me prenait pas beaucoup de temps donc mais tu vois j'ai exploré j'explore aussi des choses encore une fois je lis je me renseigne euh, je mon but si tu veux c'est je pense que l'investissement c'est finalement euh, avoir une sorte de vision de qu'est-ce qu'on pense que va être le monde de demain qu'est-ce qu'on pense que va être l'avenir et ensuite faire des paris qui sont adaptés à, euh, au monde de demain qu'on envisage. Et donc, pour moi, le fait de lire, eh ben, ça fait partie de mon travail parce qu'en lisant, j'essaye de comprendre quel va être le monde de demain. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas le deviner. Sûr, donc Je dois essayer de faire des, des suppositions. Et donc, le fait de, de lire, de rencontrer des gens, de me renseigner, etc., c'est ce travail-là que je fais. Donc, euh, et d'être au courant des dernières technologies, euh, de, ce qui en, de, de quelles sont les évolutions en cours dans les grands domaines euh, d'avenir, de, de, de, de, Etc. Et Waouh! Eh bien, écoute, euh, ouais, je suis, je suis vraiment euh, super intéressant. Euh, C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même euh, euh, bah, des, des, des petits franchis comme ça qui ont, qui ont cette ouverture d'esprit, cette euh, ouverture, de, de, je dirais même, de, de, de conquête. Hein, parce qu'il y a un petit côté comme ça, euh, explora, exploration, exploration. Euh, je trouve ça vraiment super super inspirant et puis, euh, et puis euh, ce, que, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans, dans tout ce que tu es en train de m'expliquer c'est que euh, il, y a, il y a cette euh, étincelle qui est là qui est toujours là parce que hein, on peut se lasser on peut, euh, on peut être euh, écuré, on peut faire une, une, très, mauvaise, une très mauvaise action ou, euh, un très mauvais investissement qui peut nous nous, voilà, nous, nous, nous, nous casser euh, bien comme il faut euh, il peut y avoir toutes sortes de facteurs hein, d'événements et, euh, et ça c'est ce qui ça fait plaisir de voir que on sent que tu as toujours cette même passion et que et que t'es loin d'être au bout et que il y a toujours à, à découvrir et, euh, et, et et aussi le le, le fait d'améliorer d'être aussi voilà dans l'amélioration euh, du site euh, de, de, de, de tout ce que ben voilà de, de tout ce que les personnes qui vont euh, euh, s'intéresser à, à, ton, à ton, ton business ton site et tout ça euh, et ben ils vont ils, ils vont se rendre compte que il y a une évolution que c'est pas statique que ça bouge que il euh, y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte donc ça suscite beaucoup d'intérêt et euh, et je t'en te, je félicite parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ça veut dire que tu es, tu es quelqu'un qui, euh, qui arrive à se remettre en question. Ça aussi, c'est loin d'être donné à tout le monde. Euh, parce que la plupart des gens euh, ont tendance aussi à considérer que quand ils sont arrivés à un certain niveau, c'est acquis, c'est bon. Allez, on reste comme ça, on ne bouge rien. Quoi. Et puis, oh, s'il y a quelque chose qui vient casser tout ça, bah, on verra sur le moment. Alors que toi, tu es plutôt dans l'optique... Euh, je dirais d'anticipation, hein, euh, voilà d'essayer de voir comment les choses vont se tramer dans l'avenir, et puis tu t'ajustes, tu t'adaptes au fur et à mesure. Ah non, franchement, euh, moi je si peux, tu veux, ouais. euh, euh, euh, c'est vrai ce que tu dis. Euh, moi je considère qu'aujourd'hui j'ai fait 1% de ce que je veux faire, euh, c'est les premiers 1%. C'est euh, Jeff Bezos hein, qui disait ça, qui disait euh, euh, même aujourd'hui Amazon, enfin euh, il le dit encore, il dit même aujourd'hui Amazon euh, qui est euh, gigantesque. Il ne faut pas qu'on considère qu'on est à la fin, il faut qu'on ait la mentalité de « on a fait 1 qu'est-ce que c'est les 99 restants ?» euh, Si tu veux, moi, j'ai plusieurs chances énormes dans ce que je fais. Euh, la première chance, c'est que j'aime ce que je fais. Tu vois, tu me disais bah, « je ne me lasse pas, je continue à y mettre de l'énergie. » En fait, j'adore ce que je fais. Donc… Euh, tous les jours, tu sais, je ne sais plus qui dit ça Saint-Exupéry, Victor Hugo, enfin bref, tu retrouveras euh, euh, peut-être pas, je dis une connerie enfin bref, quelqu'un dit ça, c'est euh, trouve un travail qui te plaît et tu n'auras euh, jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie j'ai peut-être dit une, une énormité, c'est peut-être pas du tout c'est ah ça, c'est ça, ça. Non, je voilà. sais plus qui, mais ça. moi non plus, mais c'est pour ça, bon bref mais, et, et donc moi ça me passionne en fait, je me lève le matin, j'ai l'impression de faire euh, de, de, de m'amuser donc ça c'est la première ah, euh, j'ai une autre chance absolument inouïe c'est que euh, je suis le seul à faire ça en France. C'est absolument unique. En fait, ça me permet d'attirer énormément de monde intéressé par ce que je fais. Et je n'ai pas de concurrent. Il n'y a que moi parce que c'est impossible à faire. Personne ne peut faire ce que je fais. Euh, parce que il faut avoir, personne ne peut avoir ses contacts, etc. etc. Et donc, euh, euh, je suis le seul à faire un truc qui me passionne et qui plaît énormément, qui résout un vrai problème, qui apporte un vrai service. Euh, et puis j'ai eu de la chance aussi dans le timing parce que euh, les investissements dans les startups sont très à la mode parce que euh, les investissements classiques rapportent plus rien pile quand je me lance, on a les taux d'intérêt qui sont à zéro les obligations qui rapportent plus rien les gens qui cherchent des sources d'investissement alternatifs donc sans le faire exprès, j'ai eu un timing exceptionnel euh, euh, j'aurais lancé ça il y a 20 ans, ça n'aurait pas du tout fonctionné donc, donc j'ai été hyper chanceux, je le reconnais il hein, y, y a énormément de chance dans tous les succès je pense et dans le mien aussi euh, voilà et, et donc bah, puisque j'ai été très chanceux bah, je euh, je considère pas que c'est acquis du tout et, et, et franchement ça peut euh, euh, voilà on en est qu'au début et je continue à donner ouais. le maximum dans cette dans cette ouverture que la chance m'a donné voilà. et alors qu'est-ce que comment tu te positionnes par rapport à tout ce qui est euh, euh, le monde des, des crypto et tout ça est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéresses ou euh, oui, quand même. Énormément. Je m'intéresse énormément. Euh, alors, moi, je suis un investisseur euh, dans les crypto-monnaies de la première heure, hein, bien avant que ce soit okay. connu. Euh, donc j ai, j ai, En fait, eu la, en, en 2016, j'habitais à Shanghai, en Chine, et je travaillais dans un, dans un open space comme un WeWork. Et donc, il y avait des gens du monde entier. Et donc, en fait, j'ai entendu parler des crypto-monnaies à ce moment-là, alors qu'en France, euh, personne n'en entendait encore parler, euh, parce que j'étais avec des Américains, des Chinois, oui. des Anglais, etc. etc., etc. Donc, j'ai entendu parler de la, la crypto-monnaie très tôt. Et en fait, comme je suis ingénieur de formation, très vite, j'ai compris euh, sur un aspect purement technique, technologique, j'ai compris que c'était une, une technologie euh, hyper puissante. Et donc, très, très vite, euh, j'ai investi. donc J'ai eu la chance moi d'investir en 2016, euh, voilà, alors que ça valait rien du tout. Euh, donc, euh, donc j'y crois beaucoup. Et depuis 2016, il s'en est passé des choses. Et donc, c'est ouais, ouais, quelque chose que je suis beaucoup... Euh, et je crois vraiment, alors je, je crois en fait en 2016-2017, j'étais vraiment un maximaliste. C'est-à-dire que euh, si en 2016, tu m'avais dit, est-ce qu'en 2021, il y aura encore des banques Je t'aurais répondu, en 2021, il n'y aura aucune banque dans le monde, ce sera que la crypto. Euh, et en fait, tu vois, là on est en 2021, on discute et il y a encore des milliards de banques partout. Il n'y a quasiment aucune banque qui a disparu. Et en fait, ça m'a appris quelque chose de très important justement pour mon métier d'investisseur. Euh, une phrase que depuis je me répète hyper souvent et qui est particulièrement vraie pour la, pour la crypto c'est que euh, en tant qu'être humain on a tendance à surestimer la vitesse à laquelle un changement va se produire mais on a tendance à sous-estimer son importance et ses implications surtout du point de vue de l'innovation je te donne un exemple euh, l'exemple d'internet alors moi j'étais bambin, je suis né en 90 mais dans les années 90, début des années 2000 euh, tout le monde disait internet va euh, dans deux ans tout le monde aura internet en fait non, on est en pareil en 2021 et tu as encore euh, la moitié des êtres humains qui n'ont pas internet par contre, donc on a, on a surestimé la vitesse par contre on a sous-estimé les implications parce que personne en 1995 aurait pu imaginer à quel point internet aujourd'hui serait présent dans nos vies et aurait, euh, je veux dire internet est omniprésent dans le monde dans lequel on vit donc je pense que c'est vraiment exactement la même chose avec la blockchain, j'en suis convaincu donc, je pense qu'à l'époque, j'avais surestimé la vitesse. Je pense que la blockchain, ça va mettre encore peut-être 20 ans, euh, 10 ans, 20 ans avant de, de… Pendant les 20 prochaines années, ça va petit à petit continuer à prendre de plus en plus d'importance, mais lentement, comme l'a fait Internet, mais que par contre, euh, on, on, on sous-estime les implications que ça va avoir. C'est-à-dire que ça va avoir des implications bien supérieures à ce qu'on peut croire. Et effectivement, par exemple, je pense qu'à terme, un jour, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, euh, il y a beaucoup de métiers de la banque qui vont disparaître. La banque de détail va peut-être disparaître. Euh, les, le métier du prêt bancaire va peut-être disparaître. Le métier de l'assurance va peut-être disparaître puisque tout ça peut être tokenisé euh, et rentré dans une blockchain. Euh, et donc, euh, euh, le métier de banque d'investissement va peut-être disparaître. Puisque ça, voilà. Donc, euh, euh, je pense que l'impact de la blockchain va être énorme. J'y crois énormément. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, dans le club Leonis Investissement, nous, on n'investit que dans des actions de start-up américaines, hein, dans ce qu'on appelle de l'equity. On n'investit pas dans des tokens. Okay. Et s'il y a des boîtes dans la crypto qui font une levée de fonds en equity, ça peut être un sujet qui nous intéresse. En fait, la plupart des boîtes dans la crypto-monnaie, elles, elles font des levées de fonds en tokens justement parce que c'est plus pratique. Donc, on n'en a pas fait beaucoup, mais on en a fait quelques-uns. On a notamment investi dans BC Diploma, qui est l'une euh, des dix euh, applications décentralisées les plus actives sur la euh, blockchain Ethereum dans le monde entier. Et c'est une techno française, donc c'est une startup française, et qui fait la certification des euh, diplômes et, de, et des normes ISO 9000, etc., dans la blockchain. Ça s'appelle BC Diploma. On a investi avec le club Léonis Investissement. D'accord. Ouais, oui, j'ai déjà vu, euh, déjà vu euh, BC Diploma, je ne savais pas ce qu'il faisait exactement. D'accord, d'accord. D'accord, donc en fait, euh, oui, c'est vrai que vous euh, avez un champ euh, quand même assez, un spectre assez, assez ouvert. Et, euh, ça permet de ne pas rester euh, que sur un type d'activité, quoi, entre guillemets. Euh, ouais, ouais, ouais, c'est super, euh, super intéressant. C'est super intéressant. Et, euh, et euh, tout ce qui est euh, NFT, euh, tout ça, puisque euh, Aussi <rire> Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Alors, j'ai un, un frère qui est artiste-peintre. Excellent. Euh, et euh, donc, je m'intéresse beaucoup à l'art. Euh, parce qu'à euh, travers lui, lui, il s'intéresse beaucoup à l'art. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, euh, lui, il m'a fait m'intéresser à l'art et moi, je lui ai fait s'intéresser à l'investissement. Et du coup, on s'intéresse tous les deux aussi un petit peu à l'investissement dans l'art. Parce qu'il y, y a beaucoup d'investissement dans l'art. Donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez marrant. Lui, il a investi dans quelques œuvres d'art euh, euh, grâce, voilà, euh, grâce à ça. Et, et donc, bien sûr, les NFT, j'y crois énormément. Euh, évidemment, je lui en ai parlé, je l'ai branché sur le coup. Il va, il va, il va s'y mettre. Et, et oui, je pense que les NFT… Alors les... J'ai fait une vidéo dessus hein, sur ma chaîne YouTube récemment. Euh, okay. euh, je pense, comme beaucoup de gens, qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bulle sur les NFT. Enfin, en tout cas, qu'il y a eu un engouement énorme et que probablement que dans 10 ans, 90% des NFT d'aujourd'hui euh, vaudront moins. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un espèce d'engouement un peu irrationnel. Ouais, en revanche, euh, sur le long terme, la technologie des NFT et le fait que l'art numérique se vende en ligne, oui, j'y crois. Mmh. Carrément. Carrément. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh, dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu pourrais donner comme conseil euh, pour quelqu'un qui, euh, bah, qui, voilà, qui, qui n'a pas forcément euh, les connaissances, qui n'a pas forcément euh, euh, bah, la maîtrise de l'anglais, par exemple, euh, euh, qui, euh, qui voudrait investir, qui voudrait euh, se lancer, euh, entre guillemets, euh, dans, dans, dans le business euh, euh, je ne sais pas moi, un projet de start-up euh, qui peut être très, euh, très inspirant ou, euh, Écoute, euh, alors il y, y, y a plusieurs éléments dans ta question. Euh, on a euh, quelqu'un qui nous regarde, euh, eh ben, il a forcément une connexion Internet. Et donc, euh, sur Internet, on peut tout apprendre. Euh, oui. On peut apprendre l'anglais, tu as dit quelqu'un qui ne parlerait pas anglais, on peut apprendre l'anglais oui. sur Internet. Alors, bien sûr, il y a des applications payantes, mais tu peux même apprendre gratuitement. Euh, mmh. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Duolingo, c'est gratuit. Et puis, euh, ne serait-ce que euh, YouTube, c'est gratuit. Tu regardes des euh, mmh. films, des séries en anglais. Moi, j'ai mmh. appris l'anglais en regardant Friends en anglais, tu vois. Euh, donc, ah, euh... Tu dois être tout content, là. Ils, ils reviennent, là. Ouais, exactement. Oui, avez... voilà, il a... <rire> exactement. Euh... Bon, ils ont pris un coup hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, mais donc tu vois, euh, euh, on peut... sur Internet, tu peux tout apprendre gratuitement. Donc, tu peux apprendre l'anglais. Après, il y a deux, choses, deux questions que tu m'as posées. Il y a euh, euh, investir et lancer un business. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, si tu veux investir, bon, évidemment, tu peux venir chez Léonis Investissement. Je fais ma pub, mais en fait, c'est une réponse un peu trop facile. Tout dépend de ce dans quoi tu veux investir. Est-ce que tu veux investir dans les startups, dans les actions, dans l'immobilier, dans l'art, dans les cryptos Voilà. Donc, ce que je peux donner comme conseil qui est valable dans tout ça, c'est forme-toi. Apprends, renseigne-toi. Encore une fois, utilise Internet. YouTube, notamment, est une plateforme extraordinaire. Mais il n'y a pas que YouTube. Si tu n'aimes pas YouTube, Google et les blogs et les articles, oui, bien ça bien peut suffire. Mais forme-toi. Euh, fais-toi une conviction de sur quoi tu veux investir Et n'écoute pas qu'une seule personne Ne m'écoute pas que moi Écoute, va voir l'avis de plein de personnes différentes Et fais-toi ton avis à toi euh, Et dé définis ce sur quoi tu veux investir Est-ce que tu veux investir, comme je l'ai dit, sur la crypto, l'IMO, la bourse, les startups, etc Ça peut être plusieurs Et puis ensuite, euh, eh ben, lance-toi avec les différentes possibilités qui s'offrent à toi Et puis, alors, tu m'as posé la question euh, Si quelqu'un veut se lancer Alors, j'ai bien sûr plein de conseils Puisque je l'ai fait euh, à de nombreuses fois Pareil, tu peux te former sur internet, hein. plein de gens disent je veux me lancer mais je ne sais pas faire, je n'ai pas d'idée, etc. Euh, je dirais que ce, qui, ce que je vois, je, je, je, il y a beaucoup de gens qui disent je veux me lancer mais, donc j'en je, ai vu des, des centaines, des milliers dans ma vie. Donc les problèmes les plus fréquents c'est euh, je veux me lancer mais je n'ai pas d'idée. Et donc à, à ça je répondrais, euh, ça ne sert à rien d'avoir une grande idée, il n'y a pas de bonne idée de grande idée, il faut prendre quelque chose d'existant et l'améliorer. Prends quelque chose d'existant. Peut-être que euh, tu es euh, fan de euh, judo et que tu trouves que ton kimono au judo, il est bien, mais il n'est pas assez euh, doux et ça te oui. gratte. Et eh bien, euh, crée un kimono doux. J'en sais rien. Je viens complètement d'un moment. Ah, ouais, et voilà. Ou peut-être que euh, tu aimes bien Zoom, mais tu dis euh, euh, sur Zoom, il y a un problème. C'est que euh, mm. j'en sais rien. Euh, voilà. Et améliore Zoom ou etc. etc. Donc, prends quelque chose d'existant et améliore. Il n'y a pas besoin d'avoir la grande idée du siècle et pour voilà. la petite histoire. Google, ce n'était pas le premier moteur de recherche, c'était simplement le plus rapide. Facebook, ce n'était pas le premier réseau social, c'était simplement le meilleur et celui qui montrait si les gens étaient célibataires. et C'est ça qui intéressait vraiment les gens, etc. etc. Donc, il faut améliorer l'existant. Ça, c'est pour euh, le fait de ne pas avoir d'idée. Et puis, les gens qui disent je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire, bah, forme-toi sur Internet. Et la dernière chose que je dirais, c'est euh, lance-toi maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent je veux, je veux monter ma boîte, mais plus tard j'ai pas le temps, ou je dois encore faire des recherches, etc. Et ça, c'est la paralysie dans l'inaction. Et si tu veux être entrepreneur, il faut agir et agir dès aujourd'hui. Donc, tous les jours, tu dois faire quelque chose qui t'approche de ton but. Tous les jours, tu dois faire quelque chose qui t'avance vers ton but. Ton but étant que tu aies un business qui fonctionne, etc. Évidemment, moi, c'est ce que je fais tous les jours, parce que je suis chef d'entreprise. Mais quand tu démarres, parfois, tu ne sais pas par quel bout commencer, tu es dans l'inaction. Et eh bien, si tu commences dès aujourd'hui et que tous les jours, tu fais quelque chose. Et eh ben, euh, c'est comme ça que tu vas euh, y arriver. Voilà les, ouais, les ouais, conseils ouais. que je peux donner. Eh ben, écoute, merci, hein, merci beaucoup. Euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est, tu as dit à plusieurs reprises, formez-vous. Et, et ça, euh, ça, si tu veux, j'ai souvent eu des discussions avec des gens, euh, euh, souvent des gens d'un certain âge, hein, à partir, j'irai, à partir de la cinquantaine, qui ont du mal à concevoir. Euh, qu'il faille se former parce qu'ils estiment qu'ils ont acquéri euh, une certaine expérience et que euh, du coup, ben, si ils n'ont pas la connaissance ou la compétence suffisante pour pouvoir faire telle ou telle chose ou tel projet, euh, ben, ils, passent, ils passent à autre chose. <rire> et euh, et c'est vrai que euh, moi j'ai toujours euh, gardé ce truc de, ben oui, euh, le seul moyen de, de, de, de, donner, de se donner une meilleure version de soi-même, c'est d'apprendre aussi à grandir. Et en fait, grandir, ce n'est pas que les années qui passent, c'est aussi euh, tout, apprendre. Peu, euh, voilà, tout simplement apprendre, quoi. apprendre développer, euh, euh, expérimenter, parce qu'il y a aussi euh, des choses qu'on est capable de faire, mais qu'on ne se doute même pas. Euh, ah, donc pour ça, pour, pour pouvoir aller trouver... Eh ben, ces potentiels cachés, eh ben, il faut aussi, des fois, aller un petit peu creuser, quoi. Et, euh, et encore une fois, bien oui, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, les personnes qui ont voyagé comme toi, eh ben, ça, je remercie tes parents parce que ça montre bien que c'est quelque part ce qui peut faire toute la différence, c'est le fait de susciter une ouverture d'esprit dès l'enfance euh, un être humain, quel, quel que soit le, le lieu sur la planète d'où il vient, eh ben, il a une autre façon de voir le monde qui l'entoure. Et du coup, euh, ben, il est beaucoup moins réfractaire à plein de choses. Alors que celui qui n'a jamais bougé de, de son petit patelin, de sa campagne, de son machin, il a beau avoir Internet, avoir tout ce que tu veux, de YouTube, toutes les tutos, les formations, il ne va même pas y aller. Et, et je vais aller encore plus loin sur les... Ben là, je vois hein, la, la génération qui arrive derrière. Euh, il y a aussi ce truc de... On, on attend que ça arrive dans la main. On attend que ça arrive dans la main. Et tant que ce n'est pas arrivé dans la main, eh ben, euh, ben je ne je, je, je fais rien. Quoi. Donc ça aussi, le fait d'aller rechercher, d'aller creuser, d'aller fouiller, d'aller comparer les informations. Euh, de ne pas s'arrêter sur le premier avis, comme tu disais, d'avoir plusieurs avis et tout ça. Et eh ben, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Et euh, je te remercie d'avoir de, de, de, ben, de, exprimé tout ça, d'avoir fait passer ces messages-là, parce que je trouve ça super important. Il n'y a pas assez de gens qui le disent euh, de façon claire. Et, euh, et, et souvent, ben, les gens, ils restent dans leur bulle. Et puis, ils se disent, ça, c'est pas pour moi. Ah, maintenant non, là, je ne suis pas capable. Ah non, mais là, il me manque ça. Et il y a toujours une excuse au final pour ne pas passer à l'action, comme disent les, les, les Américains, hein, « call to action », tout ça, voilà, ce passage à l'action qui est extrêmement difficile à concevoir. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi, il me dit de passer à l'action, mais quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi, À la limite, pour certains, on ne comprend pas cette demande de passage à l'action. On se dit, mais c'est quoi, quoi ce truc, c'est une secte quoi, À la limite, hein, tu sais, on les gens un peu fermés d'esprit. Donc vraiment, ouais c'est super, j'aime beaucoup ta façon de… de euh, d'exprimer de, tout ça c'est vraiment euh, c'est vraiment tout à fait bien dit et puis euh, et puis encore une fois euh, euh, moi je, je, ben, comme je te disais je t'ai découvert euh, ben, voilà sur ton passage y avait fait euh, sur The Farm Spot, et, euh, et, et, et j'ai kiffé et j'ai kiffé grave euh, ta façon voilà de d'expliquer de, de, de, ben, que ben oui euh, ben, on, a, on a tous euh, quelque part la possibilité de faire du grand. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Euh, L'être humain est le roi de la procrastination, OK. Mais euh, si tu te mets un petit coup de pied derrière, ben, ben, tu peux aller faire des choses auxquelles ben, tu n'aurais pas pensé pouvoir faire. Quoi, en fait, Tout simplement. Tout simplement. Et, et, et pour revenir sur ce que tu disais sur euh, se former toute sa vie et les, les personnes de plus de 50 ans qui ne voulaient pas, euh, plus apprendre, euh, tu vois, moi, ce n'est pas pour rien que je lis 52 livres par an. Bah bah je pense que c'est un clair. super pouvoir C'est clair Je n'aimais pas lire quand j'étais jeune Maintenant, j'aime beaucoup lire Et je pense que lire 52 livres par an, c'est un super pouvoir que je, je, je, me, je, me, je pense que je suis euh, Superman Alors ouais. qu'en fait, n'importe qui peut le faire Oui, Mais oui. Peu, Je pense que peu de gens ont peut-être la, la, le, le temps de, de le faire ou, la, ou la, ouais. la patience, etc Mais ça me donne vraiment un super pouvoir Dans le sens où euh, j'apprends dix fois plus vite que, que, que, que la plupart des gens parce que je lis dix fois plus. Je choisis évidemment attentivement mes livres. Ah oui, et, et, et, et je peux te dire que la lecture et, et le fait de me former, d'apprendre, bah ça, ça a changé ma vie, hein, simplement. tu ah ouais, m'étonnes. Bon, bah écoute, en tout cas, vraiment, je suis ravi de, de, de cette rencontre. Vraiment, euh, je, je, je le sentais bien de toute façon. Je le sentais bien, je ne le cache pas. Euh, mais vraiment, je suis, je suis super. Avec eh le ben, Gabriel, cool. je te souhaite un bon après-midi. Merci, là, il est, toi aussi. Oui, c'est h Et puis, ben, bonne fin de journée. Et puis, on est au Québec toi. pour pas dire bon week-end. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Voilà. Et puis, euh, et puis à la revoyure. bonne continuation à semaine. Ouais. Bonne journée à toi aussi, Vince. Merci beaucoup. Et, merci. Euh, merci. Euh, J'attends la suite. Merci. Tu m'envoies la vidéo quand ça fait, OK Ouais, ouais. Pas ouais. de Salut. Sur moi. bientôt, Gabriel.